Maintenant, on va voir la configuration interne du cœur gauche, composé de l'atrium gauche, avec l'auricule gauche, et le ventricule gauche. L'atrium gauche est placé en arrière du ventricule gauche. C'est la cavité la plus postérieure du cœur, de forme ovoïde et il présente six parois. Donc, ici on voit la cavité de l'atrium gauche et on va commencer par la paroi externe. Cette paroi externe présente l'auricule, voici donc l'auricule gauche en avant d'elle. Donc, on a desséqué maintenant l'auricule gauche qui est implanté à la partie entero-supérieure de la face externe et cette auricule présente une cavité qui admet généralement le doigt. Et il représente aussi une voie d'abord importante en chirurgie cardiaque. La paroi interne, donc on va essayer de mobiliser la maquette pour voir la paroi interne. On le voit ici. Donc la paroi interne, elle représente la cloison interatriale. Il présente également une dépression, c'est le vestige de la fossette préceptale. Les parois supérieures et inférieures ne présentent généralement aucune particularité. La paroi postérieure, on le voit ici, la paroi postérieure qui présente les orifices, des quatre veines pulmonaires. Deux à gauche, qu'on voit ici, et deux à droite, qu'on voit ici au fond, qui se distinguent en veines supérieures et veines inférieures. Et enfin, la paroi antérieure, ici, qui présente l'orifice atrioventriculaire muni de la valve mitrale. Maintenant, on va voir la configuration interne du ventricule gauche. Il faut savoir que le ventricule gauche il est antérieur à l'atrium gauche et aussi, il est plus épais que le ventricule droit. Elle a une forme conique. Elle présente deux parois médiale ou droite et latérale ou gauche, deux bords, une base et un sommet. La paroi médiale ou droite, c'est la paroi interne ou septale. Elle est concave et constitue la cloison interventriculaire. La paroi latérale ou gauche, qui est également concave, elle présente de nombreuses colonnes charnues sur les bords gauche, supérieur et inférieur. Se fixent les colonnes charnues de premier ordre aux piliers qui sont annexés aux valves de la valvule mitrale. On a le pilier antérieur qui se fixe sur le bord gauche supérieur et le pilier postérieur qui se fixent sur le bord gauche inférieur. Leurs extrémités libres se continuent par les cordages tendineux, qui se terminent sur la valve mitrale. La base de ventricule gauche présente l'orifice atrioventriculaire gauche, muni de la valvule mitrale,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 La valvule mitrale est indexée à l'orifice atrioventriculaire gauche. Elle est composée de deux valves ou cuspides de forme quadrilatère. Chaque valve est fixée par sa base au pourtour de l'orifice atrioventriculaire. Il se distingue en valve antéro médiale au septal, aux grandes valves et valves postéro latérale aux postéro-externe aux petites valves. L'orifice aortique est situé en avant et à droite de l'orifice mitral. La valve sigmoïde est annexée à l'orifice aortique. Elle est composée de trois petites en forme du nid du pigeon. Et maintenant, on va parler de la structure du cœur, qui est constituée par quatre formations anatomiques bien distinctes. On a le squelette cardiaque, ou charpente fibreuse de cœur, le myocarde, ou tunique musculaire du cœur, et l'endocarde, ou membrane endocardique, et enfin l'upéricarde, qui est l'enveloppe fibrocéreuse de cœur. Alors, pour étudier le squelette cardiaque ou la charpente fibreuse de cœur, on a réalisé cette coupe qui est une vue postéro-supérieure de la base des ventricules après section des atriums et des gros vaisseaux. Cette charpente est formé de tissu fibreux qui entoure les orifices atrioventriculaires et aorto-pulmonaires. Il réalise ainsi des anneaux fibreux. On a l'anneau fibreux droit de la tricuspide, l'anneau fibreux gauche de la mitrale, l'anneau fibreux aortique et l'anneau fibreux. Pulmonaire. Ces anneaux sont renforcés par trois autres formations fibreuses. Le trigone fibreux droit, situé entre les anneaux atrioventriculaires droit et gauche. Le trigone fibreux gauche, situé entre l'anneau fibreux aortique et l'anneau fibreux gauche. Et le tendon aorto-pulmonaire ou tendon de cône artériel est un cordon tendineux entre les anneaux aortiques et pulmonaires. Le squelette cardiaque a pour rôle de donner insertion aux valves atrio-ventriculaires et aorto-pulmonaires.